Aïe, non, mi-place, on lui mancine de Saint-Augustin. dit tamben, lui broc et de Saint-Roc. dit lui Pelandron d'au quartier des Fabron. Et non, mi-place, on lui toorte d'eau porte. Dans Ma, personne qu'est-ce d'au reste. Mi place lubao lubaudou, de Mi place lubao lubaudou, de Massena. Mi place en lubaudou, de Simier. Mi plazo luba en lubaudou, de, luba de, de, luba de la Vesubia. Mi plazo en lubaudou, de do Casino. Mi place en lubaudou, de Negresco. Mi place en lubaudou, de Bella Riva. Mi place en lubaudou. C'est la playa à l'Oura, c'est siens Mi prou des tounes C'est siens C'est sûr que prou des vénilles C'est les acquis Mi plazo lu lui bat ou Ca Mi plazo lu lui bat des muscles Mi plazo lu lui quand des courage, mi plazons lubaudou, qui sont bravés, mi plazons le baudou, de Vila Franca, mi plazons lubaudou, d'au mouné, mi plazons lubaudou, des Saint loué, mi-plaçons lubaudou, des la brigado, c'est sias moumaco. Hum, mm. mi poids des soudains. Allô c'est siens et cindas, c'est sûr que pour des signes. Mi plazo au baudou des robes à Mi place au lubaudou, des masses Mi place au lubaudou, des Mi plazo au baudou, des la et Mi plazo au de, de casino. Mi place au nubaudou, d'obegresco, mi place au nubaudou, tembe la mi place au nubaudou, de l'opéra playa noire, c'est si kumako mi poids de soumar, c'est si es ensinda, c'est que poids de and see